Ah, oh, c'est work up là! <rire> yeah. oh, oh là là, la zipette! Ouais, c'est. Ouh, il est chaud! Bon oh, oh, oh, oh. oh, bah, bon courage, hein! Ah, <rire> <rire> Yo wow. oh. Oh. les gars j'espère que vous allez bien On est à l'ouverture des 7 lots avec Melvin Que vous connaissez maintenant il est souvent dans les vidéos Il nous a chépé pendant le confinement Cette nouvelle piste je vous la montre directement C'est toi avec tes petites mains qui a fait ça Ouais avec une petite, Et un petite pelleteuse aussi un petit, quand même petite <rire> Regardez ça Tac, tac, tac, ça c'est du flow. Et je crois que tu vas me montrer une piste secrète, à moitié secrète. Ouais, pour la fin n'est pas encore tout à fait faite, donc euh, c'est un peu freeride pour l'instant. Il n'y a pas tout qui est bien bien visible. Donc y a un petit truc de trialiste qui va te plaire. Ah, effectivement, il y a une petite skinny line. C'est une petite poutre à faire dans les bois. Vous allez voir, très stylé. Et regardez en plus, là je me dépêche. Je vous montre mon nouveau casque que Abus m'a fait. Un casque personnalisé très stylé. Le voici, le voilà. Du coup on va vous faire aujourd'hui désembarquer avec les nouvelles pistes. Il y a d'ailleurs un petit saut ici, un petit step down et on arrive donc du coup, let's go La bleue, ça je sais pas ce que c'est turquoise, ça doit être une verte délavée. Cortiller, cortiller Eh bah ben, vas-y, direct la rouge hein, nous on est des fous. Oh, il y a des petits sauts. Ou oh, aïe, il est trop loin. Oh, C'est bon ça. Hop, oh, petit saut. Ouah dans le sapin Oh, c'est un fort déjà Step down Racine, racine, racine oh, oh, oh, Ça, c'est enduro oh, On a raté la passerelle, là Petit virage C'est un peu Graillon, il a plu hier Ah, c'est ça qui est bon Ah oui <rire> Oh, avec le monocycle Ça doit être un peu casse-gueule, non Avec euh... Moins mal. Avec les racines. Vous y allez là Ah mais je voulais voir le début là, c'était marrant, j'ai jamais ouais, vu. Ah en pédale auto en plus Pédale auto Oh toujours plus J'ai jamais vu ça un monocycle pédale auto, frein magura et tout. au ouais, niveau casse-gueule je pense que c'est pas mal En vrai pas on a des Oh non Non en vrai pas trop ça va <rire> En vrai c'est pas casse-gueule ça va Ça a l'air Ouais je suis chaud dessus, vas-y je fais une petite image. Ouais ouais vas-y je prends le début. Non, non pas faut pas dire ça voilà, voilà. Oh you Pas mal, pas mal Ouais, mais moi aussi je suis en pédale auto Mais j'aime casser là oh, oh, oh, oh. Mais lui, une prochaine vidéo, on fait ça Allez, <rire> Il faut bon. faire la piste en monocycle <rire> Si vous voulez, on le fait Ou pas, on prend pas celle-là J'étais monté deux palettes en monocycle ah ouais. ah. <rire> Mon dieu, c'est casse-gueule leur truc ah. oh. ah. Par-dessus, ah. vous deux Ah, <rire> jaloux Ah, ça freine au moins Ouais, ouais <rire> Solide Pas mal, pas mal Pas mal Yes, yes Ouais. Bon bah bon courage hein. <rire> Allez, le mel, il repasse devant Ouah, c'est workup là <rire> J'allais dire, attention les racines, il y en a beaucoup là Petite raquette Ouh ah mais il prend des trajectoires mais c'est quoi ça Oh ça va glisser. Big up parti le truc de vache. On arrive sur le petit bike park là. Strix Yo, Melvin va se chauffer et va envoyer un backflip sur cette bosse là, la plus grosse du bike park. Je crois qu'il est déjà parti, on le voit qui arrive. Allez Allez j'ai tout tiré Tu voulais faire une recette magnole là Petit forfait Chic On monte à 3 Ouais Le temps vite Allez ça part sur la noire Bloody roads Il y a du saut un peu ou quoi Ouais il y en a quelques uns C'est pas des gros sauts mais, euh, mais il y en a plutôt sur le bas Ok Prends l'inter, c'était pas là. Tenter un inter, mais ça passait pas. Oh là là, la zipette. Je me suis mis par terre, ça y est, la première. Attends, ah ouais, ok, c'était là la double. En plus, je rate la double. Ah, nul. Oh, du coup, il est parti sans moi là. Oh la bonne gadou en chine de la racine. On prend un Cup ici Oh merde, c'était pas là Sortie de piste Ah ça c'est bon là ouais, pia. Allez je te suis Et de deux ah, oui, celle qu'on a vu du télésiège. Voilà, c'est ça. La yeah. SARS 19, elle va s'appeler celle. -là. Comment La SARS 19. SARS 19. Un SARS de 19 cm ah, bah Après, <rire> tu en déduis ce que tu qui, veux. Qui a fait cette piste Un petit clin d'œil <rire> au Covid. Son ah, SARS 19. 19 Pronononcé dans les montagnes, SARS. D'accord, ça vient de là. Voilà, On sait tout ça. maintenant. C'est ça. <rire> Avec la pression du télésiège, tout le monde te regarde. C'est ça. Ah, il y a nos potes du monocycle. <rire> Ils se l'envoie ou pas Ce qui est chaud, c'est que c'est bien raide. Tu vois pas trop la récepte Ok Melvin il va nous montrer Voilà ça part de là à là là Yes ah bah, bien, hein. Allez T'as quoi, t'as l'avant, ça va, tu t'es pas fait mal Non, ça va. On fait le spectacle. Fait <rire> Ce soir, on ouf, finit ouf. tout bleu. Ce soir, on a plein de bleu. Ah, là, il y a le transfert, là. Tout au coup de pied. Ah, c'est tout neuf, c'est pour ça. On avait dit que ça glissait les racines. C'est n'importe quoi ces racines. Ma maman oh, Dans les racines c'est n'importe quoi On est vivant Oh putain fait la mentonnière dans le potence On a failli en mettre une tous les deux je crois. Idéal sur le mouillé c'est l'idéal celle-là. Dans le raid Oh putain Ah l'enculé de ta mère Ah je me suis accroché la main juste dans cette bite là Putain Il y a des mains dans cette forêt Ah je me suis fait tasser ma journée là Mais ouais en fait j'ai pris le virage trop court, et du coup je me suis accroché là, ça fait... C'est là le passage secret Ah On veut les voir les enduristes là On a un bon challenge là Challenge... Skinny Vous voulez là... Là rouler les... ouais, chef, ça bouge un peu là hein. Ouais, faut pas y craindre Ouais, c'est... sur les côtés, ça va Nikkei, en vrai, tient pas Fabriqué ah. oh, ça, <rire> ça, par Melvin encore Encore une fois Il y a un petit grillage, ça va, ça tient, ça tient Et après, ce qui est chaud c'est qu'il faut tourner là Oups. Et sauter, et c'est un peu raide Challenge skinny. Yeah Oh là là Ah quand même Vas-y, vas-y ça repart de là. Stopi dans la Sur pente. Sur la skinny ou en face En face, vas-y stopi à fond on et tu de sautes dans des la pente. Vitesse, je vais mmh. New try. Yeah. Oh, le petit stopi. Bon, Rael, tu passes pas premier coup, par contre, euh, on te surprenne. Ah Ouh, il est chaud. Ah je te follow, je te follow La roue arrière Excuse-moi, t'as coupé court là je crois hein. Là le riff de l'avant <rire> ouais, ouais. Ah le de l'avant, j'ai surtout vu l'arrière qui a fait une tchouc. On a failli avoir une nouvelle gamelle. Ok, allez c'est reparti C'est un petit free ride là ouais. Un petit truc euh, space Oh pars-tu le tronc Ah là c'est marrant à rouler là Chou ah. Oh lolo Tu oh, oh, oh. t'es pris le tronc non Allez tout le monde partait <rire> Putain. Bah, Je sais pas ce que j'ai pris mais ça m'a dégagé direct. Je suis bloqué. <rire> hein. Oula là, là t'as des traces, ah ouais, t'as dû prendre les racines là. Bon oh bah du coup on est arrêté là, <rire> bah voilà, là on va en faire un grand dévers euh, racine tout mouillé encore un peu freeride Ah bah parfait on tombe sur le plat alors euh, dans les dévers ça va être nickel <rire> Le dévers il est grave dur à <rire> tenir mais ça va être marrant à la terme Celui qui met un pied il a perdu Ouah là c'est une racine Ok je suis pas tombé encore Faut prendre le speed quoi Ça c'est la piste secrète des 7 lots ça resserre le guidon Voilà, on est eu Du coup on part sur laquelle après là Alors on va aller faire l'ardoisière C'est euh, une piste qu'on a accès normalement par le haut du domaine Mais on peut pédaler euh, deux petites minutes pour aller la chercher euh, là-bas au bout okay, Un peu challenge trial tu verras ah. C'est bah, un peu pédalage dans les racines et tout euh. Hop, un pied le trialiste Au 7 lot tu trouves qu'il y a des racines Non oh. C'est pourtant pas la spécialité du coin hein. Oh oh, il me bloque l'enfoiré Touche pas au fil, c'est électrique Hop là. Oh joli Est-ce que j'ose le faire Non, moi je me faufile pas. Voilà, arrivé sur l'ardoisière <tousse> Ah il se souvient, hein il se souvient de la dernière vidéo et du saut là-bas hein Bah attends, bien sûr que tu le refais ah, le Vo donner, Voir là, si t'as progressé ou pas <rire> you Stop il me fait pas envie moi Ah, ah chaque fois j'ai peur hein, là-dessus Sur les Ah Oh le me lève des pavasses oh C'est bien beau de descendre On a non. fait la skinny, maintenant on va trouver un vrai truc de trial. On est en bas, du coup il y a des petites tables de pique-nique. L'idée c'est est-ce que déjà on peut monter sur la table toi avec le 29 Et la vraie idée ça serait de sauter avec de la vitesse de là à la deuxième table. Ouais Yeah Wow. Oh, oh, le tubeless Parfait Bah C'est freestyle, hein Ouais, c'est freestyle Je ne pas à l'arrêt, ça a juste perdu un peu. Il y a encore des pistes à faire, là. Hein. Ouais Le défi est validé, Ah, c'est va. cool, c'est sympa. Nickel. Et... Wow. Oh, oh, oh, oh. Ah, il y a moyen. Non, y a moyen. Ouais, ouais, ouais. Pour un premier, c'est pas mal. Je te l'avais autorisé, celui-là. Oh. Try 2. Yo yeah. En mode c'est validé. Merci Amel pour cette journée de fou. Vous le trouverez à l'école de VTT également, Easy Rider au Cetlo. Vous pouvez prendre des cours avec lui. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo. Ciao les gars!